Si on dit ça, car on dit, béni Seigneur, on est capable de verser grâce à la bénédiction sur la vie de bien-aimés, ça aussi. On nous fait grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et si nous t'en prions, à du seul sur la gloire, la puissance, l'heure, la majesté divine, au siècle et siècles. Amen. Disposez-vous la lecture de la parole. Nous trouvons la lecture dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, 13. Quand je parlerai les la langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un éreint qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,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 L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne plaint point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne rit point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la félicité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les leurs cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui n'est pas fait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen le miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole du Seigneur. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu ah, Qu'elle fait, qu soit pour nous un sujet d'amour, la Mujeresse et de joie. Attendez-moi. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'amour, et de joie. La Bible nous dit qu'il faut être en joie avec ceux qui sont joyeux. Et puis, maintenant, nous sommes tous là d'être contents pour tenir les messages. Que jusqu'ici, l'éternel fait ou ta C'est -ce content pour la matinée. C'est important. Pas bon d'applaudissements, monsieur. Pas d'applaudissements. Pas bon d'applaudissements. C'est à vous. Amen. Amen. Nous vivons une phase très spéciale dans bon, ce C'est l'engagement des égouts. Maintenant il y avec deux mille numéros pour camper pour nous, s'il vous plaît. Vous au micro. Traditionnellement, on dit souvent ou toujours les femmes d'abord. Sauf dans la mort, mais même dans le mariage, il n'y a pas les femmes d'abord, c'est les hommes d'abord. Et c'est d'accord, Et je vais demander au micro That's what attending the I What's in Seven Seven not the Paris? Six Six months. Six months. Six Six months. Six Six Six Six c'est béni, c'est cest qu'on fait peut pas cest Et, pas besoin de toi avec cœur et selon vous D'accord? Est-ce que est d'accord? Devant mon Dieu, de l'assemblée couple, qu'au ce ou unique épouse, et à Jésus. Oui avec Jésus. Est-ce que d'accord pour mes amis, pour un chéri, pour avoir toute ça Oui, avec Jésus. Est-ce que d'accord pour renoncer avec toute votre fille, mais pour être seul avec ce bon accord? Oui, avec Jésus. C'est bon, on va chose. Ou d'accord? Est-ce que vous d'accord pour vivre en ou Oui, avec Jésus. Est-ce que vous d'accord pour en pour pas manger, pas Oui, avec Jésus. d'accord pour faire le plus belle, que j'appelle là? Oui, avec Jésus. Parce qu'on est ici là, et puis après que trois mois, il va pire. On va le faire, on va le faire passer. Amen. On va le faire. Amen. Est-ce que êtes d'accord pour, à partir du jour, dire Amen Que vous soyez obligé de partager. Amen. Amen, Amen. <tous> Amen Jésus, pour avec Jésus. Il faut dire oui avec Jésus. Mais ici, nous avons des garçons qui ont des cobles en poche. même si dollars, nous avons nous avons nous avons si tout le monde nous d'accord. nous avons tout qui est fait des garçons, qui responsabilité qui avec madame. D'accord. Est-ce que d'accord, des garçons qui qui et c'est que tu puisses en même l'amour. Amen avec Jésus. Vous d'accord ça? Ok. Est-ce que -so d'accord pour attacher avec ces mots-là? Oui, avec Jésus. Okay. Est-ce que -so tu d'accord pour son soldat à la carrière? Oui, avec Jésus. Est-ce que -so d'accord pour, pour tout ça? Pour toujours être au courant de ce qu'il a fait? -il. Oui, avec Jésus. Tu es d'accord pour aimer? Oui, avec Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Et bien, que tout sort de là que bon Dieu prend à de sortir des engagements. Parce que la Bible nous dit que votre oui soit oui. Et votre non, ce qu'on y ajoute, ce qu'on y ajoute, vient du malin. On a un au passé du cours à la lecture de à faire même exercice à ce moment gardé. Gardez, frais, manger, fraîchage, manger, Est-ce qu'on est es d'accord? Il va m'en l'assemblée il va de chez qui là pour soumettre avec le char. Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Mais enfin, on va conditionner en on va on va m'en dire, dire, on va m'en Comment on va Si oui. <rire> and pile to pile miel All power to you. pile All power to you. All la gloire. Amen. All Amen. Toute la gloire you. Amen. Et puis you. you. to you. Amen. All you. Amen. you. Amen. you. Est-ce qu'on est d'accord pour soumettre avec lui selon la Bible Oui, avec Jésus. Amen. Est-ce qu'on est d'accord pour aimer Oui, avec Jésus. Est-ce qu'on est d'accord devant l'Assemblée, devant le Dieu très haut, devant l'Assemblée, devant les chicks qu'il a, pour soumettre avec lui Oui, avec Jésus. Pour respecter. Oui, avec Amen. Est-ce que tu es d'accord devant Dieu, devant l'assemblée qui de est là, devant tout leader qui est présent là, pour renoncer à tout garçon et pour une seule dans la vie? Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce que tu es d'accord pour prendre soin? De lui? Oui, avec Jésus. Pour aller manger? Oui, avec Jésus. Trois fois par jour? Jesus. ça c'est manger sous table je manger sous carbone tout Eso, le oui avec Jésus ok pour aller l'air de l'échange de l'époque Oui avec comme on a dit oui avec ça. sans restriction d'accord cest à que nous pas mêmes la allons donc d'accord, pour parlez tout ça, parce que là, a pas pas de l'esprit de là, le Dieu tout puissant, là, d'accord, le fils là, vous êtes d'accord. Et ça, va allez manger côté de bleu, sous sous carbone, côté de bleu, on ne va pas manger. Oui, oui. Parce que la même question, pour tout, il suffit qu'il n'y ait pas de petits gens, à deux pompes qu'il y a là dedans Après, nous, mangez ça que vous parce qu'on s'en fait on l'intérieur, vous pouvez oui, une responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord Pour de ça il tout le monde qui a Oui, avec Jésus. Okay. Vous avez un téléphone Oui. Est-ce que vous avez un téléphone déjà le téléphone. continuez à vous. Vous n'avez Continuez à mon continue continue merci pour ça. Que mon Dieu vous de toutes ces choses Et, chose et qu'il va a et qu'il va aider au accomplir au nom de Jésus. Que votre oui soit oui, et votre non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Que nos opinions nous capachitent. Avec mon corps, c'est retournant dans les pratiques d'adoration et de louange. Jésus, c'est l'unique espérance. Et qui baille à ce lisse et et moi, I